Alors, voyons voir ce qu'on va nous dire. Je vous ai donc pris le jeu de pardon, le tarot des anges. Voilà. Les cartes, elles sont là. Et j'ai pris aussi l'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa, je tirerai avec une carte. On verra bien euh, la carte qu'elle nous, nous donner, Qu'elle est... Euh, quel est son message donc je vais les battre devant vous découper et je vais donc vous montrer le tirage nous avons le chariot première nous avons le chevalier d'air pour la deuxième nous avons d'air pour la troisième. Et nous avons le 10 d'air pour la quatrième. Ça c'est pour le tarot des anges. Je vais maintenant prendre, je vais les éloigner un peu voilà comme ça pour aller voir. Il y a un petit peu de vent donc euh, facile voilà je l'écoute et quel est le message de Gaïa la fin de l'hiver très belle carte très belle carte Donc nous allons commencer avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'ils nous disent Je vais prendre mon petit livret, bien entendu, comme d'habitude, donc nous commençons par le chariot. Bah, tiens Le chariot. Donc il nous dit félicitations pour cette, cette magnifique carte que vous avez tirée. Euh, vous avez rétabli l'équilibre et trouvé la solution à une situation jusque-là problématique. Donc, le chariot est en général une très bonne carte. Il vous emmène vers l'avant. C'est un chariot. Il vous emmène vers l'avant. Pas de souci. Son message est une réalisation importante autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc, euh, voilà. Le message est passé. Très bonne carte. Le chevalier d'air. Le chevalier d'air. Qu'est-ce qu'il nous dit? Intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Son message est des événements se produisent à vive allure. <rire> Prenez le temps d'analyser attentivement les opinions qui s'offrent à vous, solutions créatives. Voilà. Des événements se produisent à vive allure. Ah, bah, il ne pouvait pas me tomber, hein? Donc, nous avons le chevalier d'air. Qu'est-ce que nous dit le petit livret pour le chevalier d'air Ah Les événements ponctuant votre existence filent à vive allure. Vous serez désormais en mesure de mettre en œuvre vos projets. Attendez-vous donc à un surcroît d'activité. L'intellect et la créativité occupent le haut du pavé. Tâchez donc d'adopter des points de vue non traditionnels. Prenez le temps de bien pondérer les options qui s'offrent à vous. Donc tout est bon. Vous avez le chevalier d'air qui vous dit. Vous avez le chariot qui vous dit foncez Et le, chariot, le, chariot, euh, le chevalier d'air qui vous dit tout est bon, allez-y. Donc ces deux cartes sont vraiment très très positives. Alors, le page d'air, logique, honnête, impulsif. Il nous donne comme, euh, comme message, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont à apporter à vos projets, une vérité est énoncée sans que l'on ait fait preuve de tact. Donc, pour ce que j'en ressens actuellement, c'est que effectivement. Euh, c'est des périodes déstabilisantes on est dans une période déstabilisante c'est le moins que l'on puisse dire nous vivons tous des périodes déstabilisantes les retards vont s'accumuler forcément hein. il y a des choses qui vont se mettre en place et d'autres qui prendront plus de temps à se mettre en place euh, des changements sont à apporter à vos projets c'est à dire que jusqu'à maintenant si vous aviez un projet et qui ne fonctionne pas pour une raison X ou Y, il est toujours temps de le faire changer parce que ça veut juste dire que vous n'êtes pas euh, sur la bonne voie. Donc, euh, changez vos projets. Une vérité est énoncée sans que l'on ait fait preuve de tact. Donc, on va peut-être vous annoncer euh, des choses vous euh, concernant ou concernant votre entourage ou votre vie ou peu importe, mais qui euh, euh, brutent. Alors, ça peut être une vérité qui est annoncée très brutalement, sans manque de tact, ou ça peut être euh, une vérité euh, bah, euh, auquel vous vous attendiez, mais euh, moins brusque. Hein Donc, je vais voir avec euh, le petit livret ce qu'il en dit. Alors, l'air. Le page d'air. Il nous dit quoi, le page d'air Le page d'air, il nous dit euh, des informations nouvelles euh, qu'on vous présentera pourraient peut-être continuer à défiler ou engendrer des retards. Des informations pourraient vous être communiquées par une personne dépourvue de tact, ce que je vous disais, qui parle sans réfléchir, n'y voyez rien de personnel. L'essentiel ici, c'est le message. Ne tirez donc pas sur le messager. Donc, on peut venir vous apporter des, des informations auxquelles vous ne vous attendiez pas, auxquelles vous n'êtes pas pas prêt que vous n'êtes pas prêt à entendre néanmoins enfin ou d'une façon assez euh, désagréable néanmoins c'est comme il dit c'est le message qui compte et, et non pas le messager et enfin le 10 d'air une situation difficile connaît son dénouement effectuez des changements et attendez-vous à ce que des choses s'améliorent triomphe d'une dépendance voilà donc euh, bonne carte en soi euh, on va finir par triompher, hein, euh, quel que soit le temps que ça va mettre, euh, on va y arriver. Mais euh, voilà, il faut, euh, euh, il faut il faut peut-être du temps ou pas, ça peut être très rapide au final, peu importe. Euh, mais bon, toujours est-il que euh, ça s'avère positif. Donc euh, le 10 d'air, il nous dit quoi cette situation a pris fin, la fin d'un chapitre est l'occasion de connaître un nouveau départ. Il se peut que vous ressentiez un mélange de tristesse et de soulagement à propos de ce qui s'est passé. Le moment est venu de tourner la page et d'aller de l'avant. Attendez-vous à ce que les circonstances s'améliorent. L'heure est peut-être venue de réorienter votre carrière. Vous êtes peut-être sur le point de compléter un projet à long terme. Peut-être avez-vous décidé de trouver un autre emploi. N'imposez pas de limites aux merveilleuses choses pouvant vous être offertes par l'univers. Élargissez vos perspectives afin de percevoir les occasions fantastiques qui s'offrent à vous. Voilà, comme je, je vous disais, très joli tirage, très positif. Donc, vous avez, euh, vous avez des événements qui vont se... Des, vous avez donc des événements euh, très positifs qui, qui viennent à l'horizon. On vous incite à au vu des temps actuels à changer de métier si votre métier ne vous convient pas vous allez trouver ce qui vous convient et de toute façon quoi qu'il en soit à terme c'est du positif donc pas de panique tout va bien alors le message de Gaïa c'est la fin de l'hiver régénération, renaissance issue positive qui vient très bien en fait appuyer euh, le tirage des anges. Hein. C'est une euh, carte qui est euh, en, en elle très positive et très bonne. D'ailleurs, je vais vous lire ce qui euh, qu qu est écrit sur le petit livret. Euh, voilà, Pour voir si je me suis trompée ou pas. Ou s'il y a des choses à rajouter. Alors, cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin, et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté par cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez, et bientôt baignées de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous, de belles opportunités se présenteront se présentent d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue, vous vous en saisirez sans hésiter car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Voilà, comme je vous disais, elle vient très bien compléter le message des anges. C'est vraiment une carte très positive. C'est-à-dire qu'elle ponctue, elle, euh, elle conclut en fait très bien le tirage des anges. Tout est positif actuellement. Ce, ce que nous vivons aujourd'hui n'est que quelque chose qui ne va pas durer ou juste un tremplin pour des choses meilleures. C'est ce que je vous dis. Euh, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, n'ayez pas peur d'avancer. Faites confiance, faites confiance en vous, faites confiance en ce que vous voulez faire. Faites confiance en ce que vous avez, faites confiance euh, en ce que vous voulez, ce que vous souhaitez au plus profond du cœur, en ce qui résonne en vous et euh, les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Si, euh, si jamais vous dérivez un peu, vous avez notre page d'air qui nous dira exactement que bah, vous n'êtes pas sur le bon chemin, même si... Euh, il ne prend pas de gants, mais bon, voilà. Autrement, tout est positif, tout est bon. Foncez, foncez, foncez. Voilà, c'était le petit tirage aujourd'hui. Euh, J'espère que vous allez tous bien, que ce tirage vous aura un peu aidé et un peu, euh, comment dirais-je, euh, donné des envies d'aller de l'avant. Ne, ne, ne restez pas plantés à vous dire ouais, mais que, comment ça va se passer, est-ce que ça va marcher Tout va marcher, tout va marcher ça va être différent, ça va être autrement, mais ça va marcher. Voilà, c'est la fin de quelque chose pour le début, de quelque chose de meilleur. C'est toujours déstabilisant, quand on change, c'est toujours déstabilisant, mais euh, le message est clair. Déstabilisant, certes, mais bon, positif et rayonnant à la fin. C'est sur ces bonnes paroles que je vous quitte et que je vous dis euh, à une prochaine vidéo pour euh, de nouvelles guidances. D'ici là, euh, Portez-vous bien et prenez soin de vous. Profitez du cadeau. Bye.